Bonjour à tous. Euh, juste peut-être deux mots pour introduire euh, Converteo et, et cette intervention. Euh, donc je suis Guillaume Bodin, je suis senior manager chez Converteo. Converteo, nous sommes un cabinet de conseil en data marketing. On accompagne de nombreuses marques sur des sujets de collecte, euh, traitement puis activation de la donnée. Euh, voilà, tout simplement, donc juste en, en quelques mots. Et puis du coup, je me permets euh, peut-être euh, de, de laisser euh, Sabine et Mathieu se, se présenter également, qui participeront ensuite à une table ronde du coup, sur le sujet de l'attribution. Bonjour, donc moi c'est Sabine de Corsi et je travaille chez Canal. Donc Je ne vais pas présenter Canal, on, on connaît, mais je voulais juste insister sur le fait qu'effectivement on était sur un modèle avec engagement et là on passe de plus en plus sur un modèle sans engagement avec des nouvelles offres digitales. Et donc je suis responsable de la partie acquisition de trafic digital, donc plus performance au sein de la direction commerciale. Bonjour, Mathieu Vrette, je travaille à Orange France, à la direction digitale B2B, et j'ai en charge les projets Big Data, notamment la vision omnicanal, donc comprendre les parcours de nos clients, que ce soit sur des touchpoints digitaux ou des touchpoints offline traditionnels, que ce soit des interactions avec nos conseillers clients, qu'on ils appelle les call centers, ou lorsqu'ils arrivent en boutique physique. Du coup, nous allons parler du multitouch attribution et surtout de la mesure du média finalement aujourd'hui. Dans un premier temps, je vous propose une dizaine de minutes sur lesquelles on va passer en revue les éléments que nous avons pu rédiger dans le benchmark BG sur ce sujet-là. Et puis derrière, ensuite, nous, nous interviendrons avec Mathieu et Sabine afin de comprendre la manière dont ils ont décidé d'utiliser ces technologies de mesure média comment est-ce qu'ils les ont déployés et les résultats éventuellement, en tout cas, ce que ça impacte dans les organisations en termes de résultats. Juste pour démarrer, je souhaitais qu'on commence par la base, à savoir redéfinir ce qu'est l'attribution, et puis ensuite ce qu'est le multitouch attribution. L'attribution, dans un premier temps, c'est évidemment de valoriser une action et de réussir à lui donner un résultat, finalement. Si on prend ce cas de figure-là, on peut avoir plusieurs résultats suivant euh, le, le regard que l'on donne sur une visite ou sur une interaction publicitaire. Euh, en tout cas, lorsqu'on a globalement une interaction « paid search » par exemple, avec un clic, derrière, ça peut potentiellement générer une conversion, et donc on attribue cette conversion-là à, à ce levier. Donc L'idée, évidemment, c'est de pouvoir réconcilier la donnée, c'est un enjeu qui est extrêmement fort, de pouvoir faire le pont entre ce qui est ad-centrique, côté livraison publicitaire des impressions et des clics, et derrière avec ce qui est site-centrique, donc des arrivées sur site, des visites, des temps passés, etc., jusqu'à potentiellement une, une conversion. Si on passe sur la partie euh, multitouch, l'idée c'est de pouvoir reconstituer les parcours, de réussir à identifier un individu finalement, quel que soit l'endroit où il se trouve, quel que soit le touchpoint qu'on a réalisé avec lui, de l'impression publicitaire jusqu'à la visite sur site, etc., et d'être en mesure de pouvoir réconcilier le parcours pour savoir quantifier le nombre de touches finalement, la durée également, entre les touches, euh, de euh, la campagne publicitaire jusqu'à la conversion euh, comme objectif euh, final. Euh, donc si on prend euh, l'exemple ici, potentiellement, on a touché d'abord un individu une première fois sur le social media, euh, par exemple sur Facebook, et puis derrière, euh, on l'a peut-être retouché via une campagne programmatique sur des v 360, il est peut-être passé sur notre site, il a peut-être euh, commencé à visiter, passé un peu de temps dessus, mais il n'a pas converti pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons. Peut-être qu'il n'était pas dans le bon contexte euh, personnel pour pouvoir euh, acheter et convertir. Et derrière, euh, malgré tout, il est venu faire une requête sur le search, on a pu l'identifier sans doute, se dire que bah, c'est peut-être quelqu'un qu'on connaît, euh, et donc l'accompagner jusqu'à une conversion. Donc L'idée c'est de pouvoir reconstituer ce parcours, Donc c'est un enjeu qui est assez fort de pouvoir identifier l'ensemble des touchpoints, l'ensemble, le rôle de chacun des touchpoints euh, pour pouvoir ensuite mieux piloter peut-être le média. On identifie ensuite euh, plusieurs modèles qui permettent d'évaluer finalement euh, une conversion, une action, une interaction avec, euh, avec un individu. Des modèles qui sont assez classiques, les modèles euh, que vous connaissez tous, euh, de se dire on a potentiellement euh, du last click, euh, du first click éventuellement, et puis après tout ce qui est euh, linéaire, modèles en U, etc, vous les connaissez, ce sont des modèles qu'on peut mettre en place assez facilement et qui peuvent déjà permettre de se poser des questions, se dire finalement si un levier il intervient à tel moment ou à un autre, peut-être que le social intervient un peu plus en amont quand le paid search intervient plutôt à la fin. Ça permet en tout cas de, de le valoriser et de pouvoir ensuite mieux challenger son achat. Derrière, on peut se dire que ce n'est pas suffisant et que parfois il faut rajouter un peu euh, des informations business supplémentaires pour pouvoir... Euh, aller plus loin finalement, parce que ça ne suffit pas toujours de se dire euh, « Ok, je l'ai touché une fois sur, euh, sur du paid social, mais, euh, mais finalement, euh, à quel moment je l'ai touché réellement Dans quelle action il était euh. ?» Et puis après, on peut aller sur des modèles algorithmiques qui pour le coup vont se baser sur l'historique et qui, va, qui vont permettre de pouvoir vraiment qualifier et quantifier de manière plus précise chacun, chacune des touches pour euh, ensuite évaluer réellement quel est son rôle dans le consumer journey de journée de l'individu. Et derrière, ça a un objectif sans doute d'améliorer le, le pilotage et stratégique et opérationnel. Au niveau des technologies que vous pouvez retrouver dans le benchmark, donc plusieurs outils SAS ont été interrogés, vous avez l'ensemble du détail dans, dans le livre qui vous a été distribué hier. Euh, on ne va pas forcément toutes les passer en revue, mais il voilà, y en a plusieurs que vous connaissez évidemment avec Adloop, Isali, Eulerian, Mix Commander ou Masberry, elles ont toutes été interrogées. C'est une façon de... Euh, de, de travailler sur du multi-touch attribution, puisque ces sociétés-là cherchent à réconcilier l'ensemble des points de touche, qui soient ad-centriques et site-centriques. Derrière, il existe une autre solution également de le faire, c'est potentiellement lorsqu'on est en stack euh, complet, un stack technologique tel que celui de Google ou d'Adobe, ou autre en tout cas, lorsqu'il y a une technologie qui nous permet de réconcilier l'ad-centrique et le site-centrique pour identifier l'ensemble des touches, pour pouvoir justement évaluer à quel endroit est-ce qu'on a... Euh, bah, communiquer avec un individu, quel rôle ça a eu dans le consumer de journée entre la première touche, le premier contact finalement et la conversion finale. C'est aussi une possibilité de, de matérialiser des, des modèles. Ces modèles-là généralement sont faits dans des data lakes et derrière ensuite nécessitent de la data vis pour pouvoir évaluer et challenger les résultats. Derrière, finalement, aujourd'hui, un, un modèle d'attribution, il n'est pas parfait. On va sans doute en parler un petit peu euh, avec, avec Mathieu et Sabine. Il y a, il y a des biais aujourd'hui qui existent dans la collecte et, et le traitement de la donnée. Euh, malgré tout, ça reste un outil qui permet de faire plusieurs choses, qui permet déjà de challenger le mix, de se poser des questions sur son mix au global, de se dire, est-ce que finalement, pour aller euh, augmenter de X% mes conversions est-ce que je n'ai pas besoin d'augmenter un peu plus mon search, appuyer dessus Ou alors, euh, à l'inverse, augmenter peut-être un peu plus tout ce qui est branding et notoriété pour d'abord faire connaître mon service, mon produit. Donc ça, ça peut être un élément qui est assez fort. Ensuite, euh, c'est comment le déployer finalement pour que la stratégie se transforme en opérationnel. Est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'aux mots-clés par exemple et se dire, il bah, y a des mots-clés qui sont plus forts et plus importants que d'autres, sur lesquels il faut insister en search, sur lesquels il faut être agressif plutôt que de regarder uniquement la visite et se dire qu'une visite performante, c'est une visite à 30 centimes. Peut-être que dans certains cas de figure, une visite à 2 euros peut être très pertinente, mais pour ça, il faut pouvoir l'évaluer, l'identifier et, euh, et se rendre compte de son rôle finalement dans le consumer de journée. Et derrière, en fait, en termes de pilotage, souvent ce sont des outils qui sont plutôt euh, itératifs, sur lesquels on a besoin d'échanger. Ce n'est pas un outil clé en main qui va donner un résultat euh, directement. Souvent, il faut le challenger, se poser des questions, mettre en place des tests, et ensuite, bah, voir les résultats que ça donne. C'est vraiment un outil test and learn. Quelle que soit la solution que vous choisissez, généralement, ça demande du temps, justement, pour pouvoir se poser les questions et embarquer plusieurs équipes. Et justement, maintenant, bah, je propose qu'on échange avec Sabine et Mathieu sur leurs leur problématiques, la manière dont ils ont opéré ces stratégies-là et dont ils les opèrent toujours. Et donc le premier point déjà, c'est de peut-être de comprendre bah, quelle solution vous avez choisi, mis en place, euh, et puis qu'est-ce que ça a entraîné en termes de change management, d'organisation en interne qui a été impacté. Je vous laisse euh, peut-être, bah, vas-y Sabine. Moi okay, qui commence D'accord. Alors nous, on, on démarrait en fait chez Canal+, il y a quelques années, on avait euh, intégré une solution site-centric, euh, bah, Adobe pour ne pas la nommer. Et euh, on avait un petit peu de soucis avec cette solution pour mesurer toute la partie attribution publicitaire en sachant qu'elle euh, n'intégrait pas la vision impression. Donc du coup, on était à la recherche effectivement d'un outil qui intégrait cette vision-là et qui permettait effectivement d'avoir toute la vue dédupliquée de, de nos différents leviers. Donc du coup, on a intégré la solution euh, Euleriane. Et on a pu suivre derrière, effectivement, toute cette euh, vue d'attribution, depuis l'impression jusqu'à la, la conversion derrière. Donc, nous, ça nous permettait aussi, euh, effectivement, un petit peu de challenger notre agence, d'avoir euh, en interne la visibilité bah, des lancements réels des campagnes et des performances derrière, tant sur la partie euh, impression, clic, euh, visite, et puis euh, bah, toutes les interactions intra jusqu'à la conversion. Et alors sur le modèle d'attribution, alors on s'est posé effectivement pas mal de questions. Aujourd'hui, on est encore sur un modèle last click. Donc nous, effectivement, dans la solution, il y a plusieurs modèles disponibles. C'est le modèle last click qu'on utilise nous aussi pour regarder et pour rétribuer certains partenaires à la performance. Euh, Qu'est-ce que je peux dire d'autre Cette solution, l'avantage, c'est aussi qu'on peut l'ouvrir effectivement aux partenaires, donc chaque partenaire peut avoir un accès à ses stats pour euh, visionner les performances euh, de, euh, des actions qu'il monitore. Donc ça, c'est assez euh, important pour nous, parce que euh, du coup, euh, tout reste transparent. Notre agence a également l'accès, puisque nous, pareil, c'est vraiment... Euh, les stats de cet outil qui font foi dans toutes les rétributions qu'on qu opère. Et euh, on regarde également, du coup, euh, bah, le parcours dans sa globalité avec tous les touch points. Mais effectivement, on se pose pas mal de questions et on a des problèmes, euh, du coup, euh, de staff interne. On n'est pas assez nombreux pour euh, faire toutes les analyses qu'on souhaiterait faire, mais on espère en faire euh, davantage. Okay. Du coup, euh, côté Orange B2B, euh, le contexte est un petit peu différent. Donc déjà, euh, on adresse à un marché euh, à peu près 1 million de clients pro PME. Le canal digital, euh, c'est un canal de distribution parmi d'autres. Hein, euh, même s'il en progression, on constate qu'on a quand même des, des, nos clients qui ont certains besoins d'avoir de, des contacts humains. Et du coup, d'être rassurés ou de, de, de parler de leurs besoins qui peuvent être des fois complexes. Avec des conseillers. Et du coup, le, tu as parlé, Guillaume, vraiment des composantes site-centriques, ad-centriques. J'ajouterais qu'il y a une composante pour nous qui est clé sur notre marché B2B, c'est la composante offline-centrique. Et c'est pour ça qu'on est, on est parti sur une approche plutôt full-stack. L'idée, sur la partie site-centrique, on a migré vers Google Analytics, donc on a des rapports de conversion. On est plutôt effectivement avec un modèle last click d'attribution. On s'est posé la question, voilà, est-ce qu'avec le multi-touch attribution, et du coup cette plus-value algorithmique, avec notamment des chaînes de Markov, on peut euh, arriver à, à mieux évaluer l'apport de nos campagnes display Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Et euh, également, on s'est posé la question, mais est-ce qu'on peut aussi arriver à attribuer l'impact de nos campagnes display, du SEA et du digital au sens large sur les ventes offline pourquoi Parce que, pourquoi Parce que sur, par rapport à notre marché pro PME, les ventes offline représentent euh, une, une, une grande partie de nos ventes. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu euh, la même approche que, que la tienne Sabine, on n'est pas parti sur une solution SaaS, et euh, du coup j'ai choisi d'être accompagné par un cabinet de data science afin de travailler sur des modélisations et voir ce que ça donnait avant de après, partir sur des choix d'implémentation et d'industrialisation plus structurants et plus, plus impliquants. Donc on a mené une mission en mode un peu fast track de 5 mois qui a permis déjà de montrer que le multi touch attribution en termes de modélisation algorithmique permettait de mieux représenter la valeur en termes de conversion online, là je parle vraiment du MTA online, des campagnes display, on a pu le surévaluer à 16% sans vraiment retoucher vraiment les canaux et les chemins de conversion. Donc on n'a pas adressé les problématiques de biais du direct, on a vraiment juste euh, fait un petit online pour voir ce que ça donnait. Et déjà, on avait des résultats assez positifs, juste euh, on l'a fait assez rapidement. Mais le cœur de la modélisation, euh, comme je vous l'ai dit, c'était vraiment de modéliser l'impact du digital, digital au sens large, sur euh, la partie euh, offline-centrique, donc vraiment sur, sur nos ventes, euh, qu'elles soient menées, euh, qu'elles aient lieu euh, dans des boutiques physiques ou euh, en call center. Si on revient sur les genèses du, du projet et sur la mise en place, euh, quel est l'impact que ça a eu en termes d'organisation qui a été impacté finalement par, par le sujet Est-ce que c'est un sujet qui est uniquement pour toi Sabine côté acquisition par exemple ou est-ce que d'autres équipes ont été impactées Alors Au moment de la mise en place effectivement c'était euh, assez centralisé sur la partie euh, acquisition même si effectivement on a intégré aussi euh, l'IT qui avait son un rôle très fort là-dedans, mais effectivement, tout le suivi était plutôt de notre côté. Nous, on s'était fait accompagner par, un, par une, une agence spécialisée dans la partie analytics, en fait, pour tout ce, ce sujet-là. Après, on a eu voilà, pas mal de coordination aussi à faire avec les agences et nous-mêmes. Donc, ça, ça prend quand même pas mal de temps. Je ne sais même plus combien de temps, mais au moins six mois, je pense. Voilà, et du coup, côté, côté Orange, moi je, je vous dis, hein, je ne suis pas dans les équipes euh, acquisition, mais j'ai plutôt en charge les projets Big Data. Et euh, du coup, j'ai euh, travaillé avec des collègues qui travaillent sur ces sujets problématiques d'acquisition pour euh, bien cerner, identifier, travailler sur ces use cases. Et ensuite, euh, alors déjà, j'ai attendu, parce que ça fait deux ans et demi que je suis sur ce poste, mais on a mis un certain temps à pouvoir constituer un data lake, à collecter des données online via des données de web tracking et des données offline avec, euh, bon, pour, euh, pour vous cacher, un SI B2B qui est très complexe, avec pas mal d'adhérence euh, avec le SI grand public, par rapport à des systèmes d'authentification, etc. Je vous passe les détails. Mais finalement, le fait de pouvoir réconcilier euh, ces données online et offline, qui est le nerf de la guerre, c'est structurant, ça prend du temps, donc on, on y arrive, on, on progresse pas à pas. Et donc il a fallu vraiment que j'implique aussi euh, les équipes des SI. Pour qu'on ait euh, donc, euh, on a ce qu'on appelle un hub data, c'est une plateforme big data sur laquelle on fait ces réconciliations et sur lequel on, on développe certains de ce métier. Donc on ait ce, ce hub data qui soit relativement mature pour pouvoir euh, mener cette mission d'attribution. Et euh, ensuite bah, je, la décision c'était de, de, de faire appel à un cabinet de data science, expert dans, dans ces, ces méthodes de mesure pour avoir euh, ben voilà, un, un œil de, de personnes vraiment expertes sur le sujet, sur l'apport du, du NPT online, et également sur des premières modélisations, de l'apport du digital sur, euh, sur les ventes offline. Donc euh, je dirais que c'est quelque chose qu'on construit pas à pas, je vous ai, je vous ai dit, hein, c'est une mission qu'on a amenée en 5 mois, c'est le début d'une roadmap, euh, je sais que l'industrialisation va prendre beaucoup plus de temps, c'est beaucoup plus structurant, puisque euh, un une des grandes complexités de cette mission, ça a été de... De, de naviguer entre les rouages de différents process, notamment avec nos équipes IT. Donc on, on y est arrivé, mais on voit qu'il y a encore pas mal de travail pour, pour définir cette feuille de route et, et passer à l'industrialisation. Ça va prendre un peu de temps. En termes de, de pilotage aujourd'hui, euh, quel impact ça a sur le quotidien finalement des équipes un peu plus opérationnelles Est-ce que ça les impacte réellement Est-ce que c'est uniquement un outil qui permet de prendre des décisions chez vous d'un point de vue stratégique et du coup de modifier un mix média euh, voilà. Quel est l'impact, finalement, dans le quotidien des équipes Alors, nous, on regarde euh, les stats quotidiennement, donc ça, c'est logique. Et effectivement, les différentes équipes qui euh, euh, suivent un petit peu euh, ce sujet, donc euh, principalement l'équipe Inquisition, forcément l'équipe euh, Analytics également. Alors, malheureusement, on n'a pas beaucoup de personnes, donc euh, c'est... Euh, on n'arrive pas à avoir tout ce qu'on veut. Et puis, euh, nous, on a une équipe aussi qui gère toute la partie d'MP. Donc, euh, cette équipe-là aussi euh, est intégrée à, à, à tout, euh, tout ce suivi-là. Et donc, euh, opérationnellement, nous, on est vraiment non-stop euh, sur l'outil. L'agence... Également, puisque euh, on regarde toutes les analyses à l'intérieur de cet outil, et puis tous les partenaires avec lesquels on travaille effectivement regardent aussi euh, ces stats-là. Donc nous, c'est vraiment notre outil de base pour euh, voir effectivement l'efficacité pardon des dispositifs euh, qu'on intègre. Alors nous, on regarde euh, différents KPIs. On, on, effectivement, on a un système de un peu euh, de pilotage avec des leviers euh, d'accroche. Donc plus le display et puis des leviers de, de conversion, plus le retargeting, affiliation, etc. Et c'est vrai que du coup, on va y associer des KPIs différents selon, selon les leviers, Donc que ce soit visite, taux de rebond, temps passé hein, ou, euh, ou conversion. Donc euh, voilà, chaque levier a son KPI et son KPI est mesuré dans cet outil. En fait. Donc c'est un peu comme ça qu'on regarde et de façon mensuelle, on va regarder un peu les différents euh, touch points. Euh, issus des, euh, des euh, campagnes qu'on a pu euh, mener et des conversions qui se sont réalisées. Donc vraiment tout le monde est, euh, suit fortement euh, cet outil. Donc il y, y a effectivement un suivi aussi euh, derrière, puisque de, un suivi technique à avoir, puisque euh, effectivement si on fait des... Euh, des modifications dans les tagages sur le site, il faut qu'on vérifie euh, si tout est bien, si tout se déverse correctement euh, dans l'outil. Il voilà, y a tout un suivi derrière euh, à maintenir. Donc, euh, voilà, euh, ce n'est pas toujours euh, facile. On, on le dit clairement, derrière, il y a quand même euh, ce suivi-là qui est important et euh, qui, est de, qui, va être de, qui va, derrière, euh, impliquer euh, euh, des éléments clés. Donc, côté Orange B2B, euh, nous n'en sommes pas dans l'état de, de pouvoir faire ce suivi euh, quotidien. Euh, néanmoins, avec les, les premières insights euh, que j'ai évoquées, tant sur la partie MTA euh, pure online que sur euh, la partie métrique pour montrer euh, l'apport du digital sur les, les ventes offline, ça va nous servir pour monter un dossier et le présenter au Codir, donc de la direction Entreprise France. Cette direction, c'est la direction qui est le canal de distribution. Pour nos clients pro, PME, entreprises milieu de marché, et ça va nous permettre de maintenir, voire euh, un peu réévaluer notre budget euh, d'acquisition sur tout ce qui est pay media euh, SEA et, euh, et campagne display euh, online. Euh, ensuite, on euh, va se poser la question, de, voilà, en termes de pilotage, euh, on a différents euh, KPI en gestation, qu'est-ce qu'on va suivre pour vraiment... Euh, Comprendre en quoi nos actions sur le digital, que ce soit sur des parcours, notamment, on a pas mal fait un focus sur le cas de client qui faisait un upsell ADSL vers fibre. Comment on va pouvoir suivre l'impact de nos transformations, pas que ad-centriques mais aussi site centriques, sur les parcours, en quoi ça va impacter et permettre d'accélérer sur l'apport de leads ou de ventes sur le canal offline. On a au final deux visions assez différentes, une vision un peu plus opérationnelle, une vision un peu plus stratégique et long terme. Une question peut-être pour Sabine, d'un point de vue opérationnel pur, comment l'a vécu l'agence ou les agences, l'arrivée d'une nouvelle valeur finalement de conversion, une nouvelle valeur d'attribution Est-ce qu'ils ont réussi à l'intégrer, à la comprendre Est-ce qu'ils l'ont challengé Est-ce qu'ils le pilotent aujourd'hui sur cette valeur à 100% ou est-ce qu'ils émettent des doutes sur cette valeur Comment est-ce qu'ils le vivent au quotidien Alors, du coup, l'implémentation, ben, en fait, ils n'ont pas eu tellement le choix. Euh, on avait décidé, donc on, on l'a intégré. Après, ils apprennent à utiliser l'outil euh, de plus en plus. Donc, euh, ce n'est pas un sujet. Voilà. C'est un fait qu'aujourd'hui, on monite depuis cet outil. Donc, euh, tout le monde euh, joue le jeu. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, ce qu'il faut bien avoir en tête, effectivement, c'est que euh, quand on regarde cet outil-là, il peut y avoir des biais aussi selon euh, les modes d'achat qui ont été euh, intégrés. Alors nous, on le sait bien, hein, effectivement, sur Facebook, il euh, n'y a pas la notion d'impression. Il euh, y a aussi des biais euh, euh, de Safari qui ne donnent pas toutes les données, etc. Donc on sait qu'il y a des évolutions qui, euh, qui sont un peu euh, néfastes pour tout ce suivi-là en fait euh, d'attribution. Donc l'idée, c'est de, de comprendre ce marché-là, de bien être au fait de, de ces éléments-là avant de... Euh, d'établir, en fait, derrière des, euh, euh, le fait de couper tel ou tel acteur. Voilà, il faut bien avoir en tête, effectivement, euh, tous ces biais-là. Nous, je sais qu'il y avait des sujets aussi, euh, à des moments où, euh, avec notre retargeter, on n'avait plus la notion d'impression, donc c'était faussé par rapport à d'autres retargeteurs qu'on opérait en même temps. Voilà. Il faut bien intégrer aussi le fait d'avoir ce suivi-là, en fait, de modes d'achat, et de comprendre les modes d'achat les uns par rapport aux autres, pour bien... Euh, avoir cette vision euh, contribution et euh, que ça ne fausse pas les, les résultats derrière. Donc après, nous, le fait de pouvoir ouvrir l'outil, effectivement, euh, aux partenaires, il y, a, euh, enfin, il y a toute une transparence. Donc du coup, il y a des questions qui se posent, hein, c'est sûr, on se les pose ensemble, etc. Ça nous permet aussi euh, d'avancer sur certains points, mais euh, voilà, il n'y a pas trop de sujets de débat, en fait, sur, euh, sur ces sujets-là. L'idée, c'est d'avancer ensemble et euh, effectivement, nous d'augmenter notre notre volume de conversion. Donc, euh, on fait le constat à la fin. Quoi. Quelles sont les, les prochaines étapes euh, une fois qu'on a on a mis un modèle, ça tourne globalement, euh, ou alors on est déjà en train de se poser des questions d'un point de vue stratégique. À quel moment on se dit c'est terminé Est-ce qu'il y a un moment où on se dit bah ça y est, euh, tout tourne, euh, c'est bon, euh, le, le gros du boulot est fait Non, c'est jamais fait. En fait, ça tourne toujours. <rire> Mais, euh, donc, moi, comme je le disais, en fait, euh, nous, on a besoin aussi d'être aidés en interne dans toutes les analyses qui peuvent être euh, menées. Donc, euh, on essaye d'avancer et de trouver en fait, des partenaires internes pour nous aider sur toutes ces analyses. Donc, nous, ça va être ça, notre avancée, en fait, de se faire aider en interne et de, euh, de comprendre d'autant mieux euh, tout, le, euh, tout le parcours euh, de vente ou de non-vente, surtout, d'ailleurs. Voilà. Mathieu, de ton côté, les prochaines étapes, une fois que les résultats sont bien appréciés par toute l'organisation Déjà, on est dans une phase d'évangélisation sur ces résultats, puisque déjà, le digital, ça ne part pas forcément. Ou, je dirais que la compréhension que ces modèles algorithmiques d'attribution, il faut l'expliquer, que ce soit des directeurs marketing ou d'autres décideurs et euh, une fois qu'on aura bien fait passer les messages sur cet impact de digital, l'idée c'est de passer à une phase je dirais plutôt de, de roadmap data, de feuille de route, pour commencer à industrialiser ces métriques, ces modèles d'attribution, et, euh, et les intégrer dans, dans nos pratiques. Alors j'ajouterais aussi que dans le cadre de cette mission, euh, il y a eu aussi certaines parties exploratoires, notamment, on a pu avec toutes les données qu'on qu avait collectées sur ce Data Lake, online et offline, modéliser des, des modèles de, de scoring d'intention d'achat et on voit alors ça nous a permis de façon indirecte de remontrer également que le, les campagnes display étaient clés puisque ça, ça, ça, ça permettait d'avoir une probabilité d'intention d'achat supérieure à une personne non exposée à une campagne display donc ça ça, ça rajoute un, un élément de preuve bon après il faut, faut être assez didactique pour l'expliquer dans des temps euh, des fois très réduits auprès de directeurs ou directrices marketing euh, mais après l'idée c'est vraiment de, voilà, de passer à vitesse supérieure pour un pilotage data driven euh, et aussi de, voilà, de montrer voilà, aux équipes IT, voilà, grâce à ce type de use case on valorise tous les travaux qu'on mène avec vous euh, sur cette plateforme euh, interne euh, et euh, pour aller plus loin pour, euh, on est capable euh, de, de, de justifier ce, ce type de ROI et euh, ça peut vous donner des budgets donc c'est aussi intéressant pour vous euh, de nous aider de faciliter euh, nous aider à, à accélérer là-dessus en, en, en, en affinant la connaissance des data, en collectant plus de data et euh, en étant partenaire Donc, il y a vraiment eu un esprit de co-construction entre euh, cette cab ce cabinet externe de data science des équipes IT des, des, une data analyse dans mon équipe euh, des équipes d'acquisition ou d'autres personnes et c'est vraiment en mutualisant les forces qu'on qu arrive à, bah, voilà, à, à, à passer le cap de ces différentes euh, contraintes parce qu'on a plein de, de barrières je dirais, et de process et aussi technique pour, pour arriver à sortir des insights intéressants. Euh, néanmoins, je dirais que c'est vraiment le début de l'histoire et ça nous permet de bâtir une roadmap, que ce soit pour l'ES2 2019, voire 2020. Tu parles de, de scoring, scoring d'utilisateurs. Aujourd'hui, justement, on est de plus en plus dans une communication personnalisée, de plus en plus on parle de DCO, d'audience marketing, de data marketing et de scénarii de communication. Est-ce qu'aujourd'hui vous regardez encore d'un point de vue macro l'intégralité des performances ou est-ce que euh, vous commencez à segmenter pour se dire qu'il n'y bah, a peut-être pas un mais plusieurs modèles à avoir suivant euh, l'individu, suivant si c'est un prospect, un prospect chaud, un client peut-être à, à embarquer sur une offre complémentaire Est-ce qu'aujourd'hui il y a des réflexions dans ce sens-là euh, oui, cest à qu'à l'instar du marché grand public sur lequel il euh, y a de, pas mal d'initiatives pour aller vers du marketing one-to-one, one. euh, côté B2B, on voit justement avec ce type de, de modèle de scoring où euh, finalement on va au-delà euh, d'un simple euh, modèle de « je target telle personne parce qu'il était sur telle page », mais euh, finalement je prends en compte l'ensemble des données que j'ai collectées sur différents touchpoints, qu'ils soient online ou offline, et euh, je rajoute des, dans le modèle des données comme le secteur d'activité, est-ce euh, qu'il est dans une zone qui est bien couverte par la fibre, etc. Et on, ça, ça nous permet de voir qu'on peut avoir des, des politiques d'adressage, que ce soit par le marketing direct, sur les, la partie euh, personnalisation on-site, ou euh, d'autres euh, façons de communiquer avec le client, qu'on peut vraiment scénariser cette relation, à partir du moment où on a des, des modèles de scoring fiables, ou aussi, euh, je dirais, une vue 360 euh, unifiée. Après, côté B2, je l'ai dit, il y a une vraie complexité sur la partie ISI. sur la partie digitale, c'est plus à notre main, côté métier, on, on maîtrise certaines choses, mais faire parler tout ça, ça demande du temps. Notamment là, on, on vient de migrer vers DV360, donc ça va nous aider aussi, euh, dans, vraiment dans ces capillaires de bout en bout, entre l'exposition et une pub, et euh, jusqu'à une vente offline, à mieux comprendre ce qui se passe. Mais on voit que tout ça, ça, ça demande du temps, des, de la compréhension, que ce soit par les experts techniques, voire aussi par des experts métiers, pour donner du sens et vraiment, euh, je dirais, prioriser par rapport à, à nos roadmaps, que ce soit à côté personnalisation, campagne display, etc. Okay. Alors, moi, je suis sur la partie vraiment de prospection euh, pure. Et nous, effectivement, on a une nouvelle DMP depuis un an, donc on utilise vraiment. Euh, bah, on va dire à plein, enfin, on essaye en tout cas, et donc on a effectivement ce, ce travail d'audience de, de plus en plus fin, qu'on utilise après derrière sur tous les leviers qu'on peut, qu peut exploiter, et sur la notion de scoring, etc., il y a tout un, un, on va dire, un service marketing direct, qui n'est pas inclus dans, dans les équipes, mais un, qui opère... ce un, ce, ces éléments de scoring et qui développent des solutions euh, dédiées. Donc nous, vraiment, voilà, on va s'atteler à, à ce travail d'audience avec la DMP, euh, de euh, nouveaux prospects, de euh, prospects chauds, ayant visité euh, le site bo le, notre boutique en, en ligne, ou euh, nos sites euh, autres euh, avec un peu plus de, de programmes, etc. Donc on, on segmente de plus en plus et euh, on fait pas mal de, de de campagne test and learn pour voir effectivement l'efficacité des unes par rapport aux autres. Pour vous, quelle est la limite numéro un de, de, des solutions que vous avez choisies, enfin, s'il y en a une aujourd'hui que vous avez identifié une limite qui, qui serait peut-être forte dans le déploiement ou dans les, les prochaines étapes ben, Les limites, c'est un peu ce que j'expliquais. Il y a effectivement des biais hein, où on n'a pas, on récupère pas forcément toutes les données qu'on souhaiterait récupérer. Ça. C'est un sujet. Hein. Et puis, euh, toute la vision euh, multi-device, c'est pareil. Hein. Nous, euh, quand on est sur de la prospection pure, bah, c'est plus compliqué aussi. Et puis, bah, c'est tout ce suivi technique, en fait, de, de maintien de, de l'outil, etc. Donc derrière, il faut effectivement, alors pas forcément une personne à temps plein, mais quelqu'un qui puisse gérer le bon transfert des données pour ne rien rater. Et ça, c'est vrai que ben, nous, chez nous, et, voilà, il nous manque une personne pour tout ce suivi-là, en fait. Oui, ben moi, comme je l'ai dit, on est vraiment sur une approche full stack. Et le, la problématique majeure, c'est vraiment la, la reconnaissance de nos clients. Donc, on a encore des problèmes de taux de matching interne. Enfin, hein, je, je passe les détails, mais c'est euh, quand est, nos clients se loguent, euh, des fois, on n'est pas capable de remonter, de l'identifier clairement et de faire le lien avec nos données CRM. Euh, pourquoi Parce qu'il y a encore certaines parties qui sont un petit peu boîte noire dans la nébuleuse de, du si entre les méandres du si euh, B2B, euh, je dirais euh, entreprise, B2B pro PME et B2B euh, grand public. Donc ça, c'est vraiment le, le nerf de la guerre. Normalement, on arrive à faire des extrapolations et on, enfin, on a quand même des, des insights, des métriques euh, qui ont du sens statistique. Donc ça nous permet euh, déjà, comme je vous l'ai dit, d'amener des, des, des preuves sur comme quoi le canal digital est un, au sens large ad-centrique et side centrique a de la grande valeur dans notre relation client pro PME. Après, effectivement, pour si on voulait faire des use cases vraiment très fins, de marketing one to one, il faudra qu'on passe par un meilleur matching. On arrive au terme de cette table ronde. Avez-vous éventuellement des questions dans la salle Bien. Eh bien, merci clair. beaucoup. Enfin, en fait. Merci. Merci. merci.